de prison, lui qui n'en aurait dû en faire aucun, puisqu'il n'a commis aucun crime et que son tribunal et son procès est une parodie de justice puisque aucun argument été apporté contre lui. D'abord un remerciement à vous tous que je souhaite formuler au nom de, du Comité national de soutien et aussi spécialement à Richard, tu as été d'emblée dans le comité de parrainage. Bonne, bonne Pâques, Richard. <rires> Clémentine, qui d'emblée aussi était dans le comité de parrainage. Et François Asensi, d'emblée également. Pas par hasard qu'on est là ce soir. Et je vous souhaite à tous les deux le meilleur dans un avenir prochain. <rires> Les principaux s'adresseront néanmoins à Salah. Parce que, bref, François, tu l'as vu une fois, je l'ai rencontré quatre fois en prison. Et c'est assez étonnant cette dignité. Vous l'avez entendu parler avant moi, là, dommage, mais vous avez remarqué qu'il n'y a aucune haine. Pas vrai. Il y a passé quasiment sept ans. De manière injuste, vous n'avez pas entendu un seul mot de haine dans sa Il a parlé de droit, et uniquement de droit. Il a parlé d'occupation et du sort de Palestine. Et donc, à chaque fois que j'étais voir, il me demandait de parler des autres, uniquement des autres. Maintenant, j'en découvre un peu plus, parce que, comme on est plus souvent ensemble, je sais un certain nombre de choses qu'il m'avait parlé, puisqu'il ne parlait pas de lui. Toujours les autres. Il faut parler d'eux. Une dignité et une résistance qui fait vraiment honneur et qui témoigne aussi de ce qu'est le peuple palestinien. La deuxième chose que j'aurais dire, qui m'apparaît intéressante d'être, c'est que nous avons appris relativement tardivement que nous avions un, un, un compatriote franco-palestinien dans les prisons, et que les autorités françaises, ça a été dit, mais n'ont strictement rien fait pour lui, contrairement à leurs engagements, de notamment aider lui. les Français en difficulté partout dans le monde, tel que ça avait été dit il y a cinq ans. Ça a été fait... Et, Déplore pas pour tous, sauf pour un. ça. Va. Et donc, il a bien fallu trouver une solution pour euh, démonter ce mur, euh, non seulement de sa prison, mais du silence qui s'imposait. Et donc, nous avons créé ce comité euh, national de soutien qui a montré euh, plusieurs choses, mais notamment que quand on défend une cause juste, faite de justice, et que c'est conforme au droit, nous sommes capables de faire bouger les lignes politiques et de rassembler autour de ces objectifs des centaines, et en l'occurrence des dizaines et des dizaines de milliers de Français qui se sont mobilisés un peu, beaucoup, passionnément, mais qui se sont mobilisés. Et même s'il a fait 6 ans, 9 mois et 15 jours de trop, c'est grâce à cette mobilisation que nous l'avons sorti et qu'il est là ce soir. Et donc ça veut dire, et c'est peut-être la troisième remarque que je voulais faire, c'est que ça a une valeur plus générale. C'est que si on les laisse faire en haut, on ne s'en sortira jamais dans cette région du monde. Jamais ils discutent entre eux, on dit qu'il faut discuter palestiniens, israéliens, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils discutent Ils sont encore discuté là, il y a 48 heures à, en Jordanie les israéliens ont dit Jérusalem c'est à nous, les frontières sont on n'en veut pas bon donc si on reste dans ce schéma tout, tout en multipliant les déclarations encore hier et guerre du Quai d'Orsay très fortes à propos de la colonisation d'Israël on ne s'en sortira pas une petite échelle parce qu'il s'agit de faire beaucoup plus vaste, mais on a la démonstration que si on veut sortir cette région du monde de la situation dans laquelle elle se trouve depuis plus de 60 ans, il faut nécessairement qu'à la résistance menée par les palestiniens qui leur appartient de décider en toute souveraineté et sur lequel nous n'avons rien à dire, s'ajoute un élément la solidarité internationale. Nous avons été un peuple colonisé en France et colonisateur. Nous avons résisté, et c'est aussi grâce aux alliés que nous avons libéré la France et l'Europe. Nous avons été un peuple colonisateur, par exemple en Algérie. Et le peuple algérien avait choisi son mode de résistance qui lui appartenait, en propre de choisir la lutte armée. Mais chacun a observé que nous avons, le peuple algérien, n'a pas infligé une défaite militaire à la France, il a infligé une défaite politique, parce qu'il y avait sa résistance, et en face, les mains qui se tendaient vers elle, et qui ont fait qu'il y avait une force incapable d'être tenue, sans bouger, par le dirigeants de la planète, en France en particulier, mais... L'Afrique du Sud, c'était aussi pareil, rappelez-vous, pour ceux qui sont un peu des cheveux comme ça, blancs, de... je veux dire par là qu'un peuple peut se trouver dans des conditions de rapport de force extrêmement difficiles, comme c'est le cas du peuple palestinien, et finalement l'emporter au plan politique, si deux éléments se rassemblent, sa résistance, elle y est, et notre solidarité internationale. C'est donc un élément majeur que de comprendre à travers le cadre que ça marche. La diplomatie officielle est en panne, disons comme ça, pour gentil. La diplomatie populaire doit nécessairement reprendre la place de ceux qui ont laissé tomber les valeurs de la République et de la France. Enfin, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, nous avons décidé, là c'est plus l'association la, ouais, contre-palestine qui parle, de considérer que la question des prisonniers ne devait pas être considérée comme le résultat d'un accord éventuel. Vous savez, dans, les, dans tous les conflits, les prisonniers sortent une fois que l'accord est conclu. Outre que l'accord est bien lointain, s'agissant du corps présent, nous estimons que nous devons mettre. Dans les objectifs d'aujourd'hui, la libération des prisonnières et des prisonniers palestiniens. Les enfants, les femmes, les jeunes, tous ceux qui y sont en détention administrative. Vous savoir que depuis 1967, 750 000 palestiniens sont allés ou sont encore en prison. Rapporté à la France, ça fait 20 millions d'individus. Imaginez, 20 millions. 20% du Conseil législatif palestinien, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, est en prison, sont en prison. Rapportés à la France, ça ferait 200 parlementaires en prison. 200 Et celle-ci. Comme si ça devait éventuellement être réglé un jour au terme d'un accord. Eh bien, non. Et nous avons, je vous l'annonce, décidé de lancer une grande campagne, citoyennes et aussi en direction des prochains députés, pour qu'il y ait un parrainage des Françaises et des Français, des députés avec des députés en prison, des hommes et des femmes comme vous. Il y a 4500 noms, nous sommes en train de les répertorier avec leur adresse, et nous voulons créer une grande chaîne humaine pour que la question des prisonniers ne soit plus repluse au fond d'un tiroir, mais apparaisse en plein jour. On a mis 6 ans, 9 mois, 15 jours pour sortir. Il est là. On les libérera comme on libérera la Palestine avec les